Bonsoir Monsieur le Premier Ministre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, euh, à l'évidence, votre méthode contre les casseurs n'a pas marché. Ils sont là samedi après samedi, toujours aussi nombreux, toujours aussi virulents. Est-ce que vous allez changer de méthode Ça commence fort, dis donc. Hein. Il y a des dizaines de millions de Français, euh, près de 80% je crois, selon les derniers sondages, qui, qui vont donc dans le sens des gilets jaunes, qui soutiennent les gilets jaunes et qui réclament plus de justice sociale, plus de justice environnementale, plus de démocratie. Mais non, hein. dès le début, là, on va parler de, de, des casseurs, enfin des soi-disant, hein, ceux qui vont cramer des voitures, des dizaines, des quelques centaines de personnes qui foutent un peu le bordel en France, contre des millions, et des dizaines de... Je... Bon, oui, hein, je crois que ça ne change pas grand-chose. En tout cas, je peux vous dire qu'ils n'auront pas le dernier mot. Ok. Eddie veut se la jouer Macron quand il veut se la jouer Rambo. Hein. Oui, bon, du coup, on n'est pas sorti. Depuis euh, que ces événements ont commencé, <coughs> nous veillons à procéder à des interpellations. Des interpellations alors oui, il y en a eu des milliers hein, ces dernières semaines, un record en France depuis des décennies, mais qui visait essentiellement des citoyens lambda, vêtus de jaune, dont le crime était d'être vêtus de jaune, hein, pour manifester pacifiquement, pour réclamer plus de justice sociale, environnementale, démocratie, tout ça. Et pendant ce temps-là, les vrais violents, ceux armés jusqu'aux dents, hein, donc la police, les CRS, continuent de recevoir des ordres de violence hein, en direction des manifestants, hein, bien sûr qu'on appelle casseurs selon... Euh, voilà, euh, et qui font perdre des yeux... Des bras, des mains, hein, des bouts de visage, des vies parfois, qui défigurent et qui cognent des manifestants au sol, à terre. Hein ces manifestants armés de masques et de sérums filles, ah bah oui, c'est violent. Euh, nous voyons à ce que la justice puisse condamner ceux qui se rendent responsables de ces actes délictueux et souvent très violents, et euh, afin de garantir l'ordre public auquel nous sommes tous attachés, auquel les Français sont légitimement très attachés. Record Il a tenu 33 secondes avant son premier « Les Français pensent que » Les Français, vous ne les connaissez pas, monsieur le Premier ministre. Et vu ce qui ressort de partout, ils sont plutôt attachés à leur travail, leur famille, à la liberté, l'égalité, la fraternité, à la justice, l'écologie, la démocratie, bref, tout plein de choses que bah, vous ne connaissez pas non plus, en fait. Euh... Nous avons pris la décision pour euh, samedi prochain de faire en sorte d'assurer une mobilisation considérable des forces de l'ordre. Ça, vous l'avez déjà fait d'autres samedis. Oui, hein mais nous continuerons, parce qu'encore une fois, ce pas ceux qui remettent en cause les institutions qui auront le dernier mot. Alors Vu que je sens que ceci va devenir le leitmotiv durant toute l'interview, ce ne sont pas les institutions que nous remettons en cause, hein. non, non. Ce sont les gens qui les occupent, hein. voilà. Hein. On n'est pas contre la République, hein. on est plutôt contre la monarchie présidentielle. Vous comprenez ça Non, non, enfin si, mais non. Euh, nous allons faire en sorte de procéder là encore à de nombreuses interpellations. On n'en est pas à la première minute de cette interview que déjà il ne profère que des menaces de répression. Vous comptiez sortir manifester en jaune samedi prochain, prochain Eh bien vous allez vous faire interpeller. Oui, sachez-le, parce que c'est ce que vous méritez. Car vous êtes soit un casseur, soit un manifestant passif qui laisse casser les casseurs et donc du coup vous êtes complice à leur voyer. <rire> J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de procéder à une actualisation du schéma national d'ordre public. Pourquoi Parce qu'on constate que les pratiques changent. Les méthodes utilisées par ceux qui veulent remettre en cause les institutions. Je ne parle pas de ceux qui manifestent pacifiquement, ils ne sont pas du tout le sujet. <rire> Blagueur en plus, hein. ils ne sont pas le sujet. Vous et votre gouvernement, ainsi que tous vos chiens de garde depuis des semaines, ne faites que aligner des amalgames, mais les manifestants pacifiques ne sont pas le sujet. Quand le président Macron, en direct à la télévision au début 2019, parle de foule haineuse pour qualifier les gilets jaunes, c'est quoi le message et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. Mais ceux qui profitent de ces manifestations pour casser, pour caillasser, ils changent leur pratique. Nous, on doit changer nos méthodes, du coup. Concrètement, ça va ressembler à quoi ben, Ça veut dire qu'il faut investir dans du nouveau matériel, ça veut dire qu'il faut changer, il faut être plus mobile. Vous avez remarqué qu'entre le 8 décembre et le 1er décembre, nous avions changé la doctrine, nous avions, été, nous avions organisé les forces pour qu'elles soient beaucoup plus mobiles, de façon à faire en sorte qu'elles ne soient pas dépassées. 1 minute 29. Et on parle toujours de stratégie de guerre et d'affrontement alors que le sujet de fond, c'est des questions politiques et que c'est le fondement même de la mobilisation historique de tous ces Français. Continuons. Pardon. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est une réponse opérationnelle. Il y aura près de 80 000 agents des forces de l'ordre près de 5000 policiers et gendarmes à Paris, samedi prochain, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordements. Bon, reprenons, ils souhaitent plus de forces de l'ordre pour éviter les débordements. Bon, déjà entre nous, moi je préférais qu'on les appelle les gardiens de la paix, hein. ça avait déjà un sens beaucoup plus sympa que forces de l'ordre, mais bon, passons. Donc on a bien entendu ça, hein. non, parce que moi, j'ai vécu, comme beaucoup j'imagine, des euh, manifestations parisiennes de gilets jaunes en décembre, et justement, lorsqu'il n'y avait pas de Robocop, il n'y avait pas de violence, et quand les Robocop arrivaient, il y avait de la violence. Enfin, J'ai vécu des longs moments de joie, de pacifisme, de, de, de manifestations sans débordement, jusqu'à ce qu'on se retrouvait face à un cordon de policiers qui venait écraser gratuitement toute cette ambiance. Via des ordres froids venus, on le sait, du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement, qui alors sème le chaos et produisent des images de guérilla qui ensuite tournent partout, Bref, le gouvernement souhaite donc aller vers plus de ça. Hein, on a bien compris. ...débordement et pour veiller à ce que s'il y a des actes délictueux qui sont commis, ils puissent, être, ils puissent faire l'objet d'interpellations et puis de condamnations. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on constate que la liberté de manifester qui est très grande en France, et c'est tant mieux. Ah bah merci de le préciser, dis donc, on en douterait presque. Non, parce que là, j'ai comme l'impression d'avoir entendu une phrase assez dégueulasse du genre euh, « j'ai rien contre les Arabes, mais… Euh... » Allons voir c'est quoi son « mais ». Je suis très favorable à l'idée que dans une démocratie comme la France, on puisse librement manifester. Je suis très favorable que les Arabes prennent le bus et payent leurs impôts, mais... Et le régime aujourd'hui applicable à la liberté de manifester est tout à fait remarquable. Il faut déclarer. Mais il faut déclarer voilà, hein, donc demander l'autorisation de manifester, s'organiser, payer un service d'ordre, voir éventuellement sa demande de manifester être refusée, ou alors être responsable jusqu'en prison des débordements causés par on ne sait qui. Hein, car vous comprenez, hein, c'est pour la sécurité de tout le monde, hein, le terrorisme, tout ça, tout ça. Hein. Tu le vois, tu le sens, le truc venir Vous êtes organisateur d'une manifestation, il faut la déclarer. Enfin, la dernière a... a été déclarée, ça n'a pas non, empêché non, non, les non, incidents non, très graves. Non, non, monsieur Boulou, c'est pas vrai. Il y a eu deux manifestations samedi. Euh des gilets jaunes. La première a été déclarée et elle s'est très bien passée. La deuxième n'a pas été déclarée et elle a donné lieu au débordement qu'on a constaté. Euh, on lui dit que les gilets jaunes, ce n'est pas une association, euh, loi 1901 ou euh, un parti politique ou un syndicat qui manifeste dans la rue, euh, mais un peuple qui se soulève. Parce que dans l'idée, je ne crois pas que la prise de la Bastille avait été déclarée en préfecture. Hein. Donc Du coup, on annule. Il faut préserver la liberté de manifester en France et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. Donc pourquoi on ne condamne pas, je ne sais pas moi, Luc Ferry, Marine Le Pen, Gérard Collomb, hein, notre dernier euh, premier flic de France, ministre de l'Intérieur Tous ont soit insinué, soit très clairement dit dans les médias, être favorables à l'interdiction de manifestation. Donc voici des gens qui veulent enfreindre le droit à manifester. Et si jamais un doute persiste, hein, toutes les sources sont en description. C'est la raison pour laquelle euh, le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration. Décidément, c'est plutôt comique hein, qu'un gouvernement se disant vouloir combattre les fake news en produise autant. L'ONG Amnesty International nous l'a rappelé récemment, manifester est intrinsèquement lié à la liberté d'expression. Une manifestation non déclarée n'est donc pas illégale, elle est légale. Et si le gouvernement souhaite changer cela, rendre donc des manifestations non déclarées illégales, c'est pour donc s'attaquer à notre liberté d'expression. Et ça, ça pue grave. Ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulées, aujourd'hui, c'est une contravention. Demain, ça doit être un délit. Des gens masqués, cagoulés, comme cela. À faire en sorte que la responsabilité civile des casseurs soit très sérieusement et très complètement engagée de façon à ce que ce soit les casseurs qui payent et pas les contribuables qui payent pour les dommages qui sont causés. – OK, mais du coup, pour être juste... Quand les policiers sont justement les casseurs et que comme ils sont des fonctionnaires payés par l'argent du contribuable, s'ils sont condamnés pour réparer et payer ce qu'ils ont cassé, ce sera donc bien le contribuable qui paiera. J'ai juste. – Et puis, on a connu une situation en France où dans des grandes manifestations publiques, on avait des débordements, et des débordements d'une grande violence. C'était, vous vous en souvenez sans doute, dans le courant des années 2000, dans les stades, et notamment dans les stades de foot. Les hooligans. Non mais ils sont sérieux Il est en train de comparer des supporters de foot avec des citoyens politisés français qui manifestent pour plus de démocratie, de justice sociale C'est ça qu'il fait C est... C est misère. On a pris des mesures à l'époque qui, euh, qui avaient surpris et parfois interrogé, euh, mais qui ont permis de faire en sorte que ceux dont on savait qu'ils venaient au stade exclusivement pour casser, pour provoquer, et absolument pas pour, pour participer ou assister à une manifestation sportive, puissent être, dès lors qu'ils étaient identifiés, euh, interdits de participation à ces manifestations, qu'ils aillent, le cas échéant, pointer au commissariat. Donc ce – Donc vous allez faire un fichier ce pour manifestants ?– Ce dispositif, il a bien fonctionné. – Non mais ok, il y a déjà pléthore de listes en France qui fichent, les citoyens français. Macron a même été jusqu'à mettre dans la constitution les mesures de l'état d'urgence. Et là, on voudrait en rajouter une couche Pourquoi C'est quoi le but de cette escalade On nous dit que c'est pour lutter contre une poignée de soi-disant casseurs insaisissables à l'heure actuelle <rire> Lol Quand on connaît, quand on sait, les ordres de laisser-faire reçus par la police, alors qu'au final, ce type d'outil vient réduire drastiquement les libertés fondamentales des citoyens en démocratie. Et permettent dans le même temps, quasi systématiquement, l'assignation à résistance. L'assignation à résistance. Oh, c'est beau ça, dis donc, le lapsus. Bref. Et dans le même temps, permettent quasi systématiquement l'assignation à résidence, donc l'interdiction de manifester, à de nombreux manifestants d'opposition, donc de gauche, hein, essentiellement, mais aussi écologistes, tous pacifiques, mais gênants pour les intérêts financiers des gens au pouvoir. Mais à aucun moment permettent de lutter contre les vraies violences. Hein hein, c'est quand même fâcheux. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, si on veut à la fois défendre la liberté de manifester, si on veut faire en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord avec une mesure puissent le faire pacifiquement, dans la rue, comme c'est leur droit. Oui, parce que dans le fond, il n'est pas contre nous entendre, hein, mais doucement, loin, et qu'en en fait, il nous entend, il ne nous écoute pas, hein, et il s'en fout. Donc euh, manifester chez vous, en fait. Je crois qu'il faut faire évoluer notre droit et compléter une disposition euh, législative dans notre droit. Donc c'est simple, ils sont en train de bâtir tout un arsenal législatif répressif qui viendra mettre sous le joug de la justice n'importe qui qui dérangera celui qui a le pouvoir. C'est quand même délirant, non On nous a ordonné de voter Macron pour éviter exactement cela. Il n'y a pas un truc qui cloche. Donc ça, ça nous emmène au calendrier. grec, dans un mois, trois mois, six tout. mois, il y aura eu dix samedis de manifestations entre temps Pas, pas du tout, euh, non monsieur Boulot. Euh, c'est une question que nous nous posons depuis euh, quelques mois. Elle a fait l'objet d'un groupe de travail entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Comprendre, c'est les potes de Pierre Gattaz qui, un soir entre le fromage et le dessert au Ritz, hein, ont eu l'idée hein, et ont envoyé un petit SMS à Macron pour qu'il puisse faire appliquer leur délire. Moi, bon, je vois ça comme ça. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une proposition assez euh, analogue qui a été discutée au Sénat. Alors oui, on a tous vu et entendu cet homme au Sénat euh, dire ses horreurs en cherchant notre sac à vomi. <rire> et qui a été adopté par le Sénat avec d'ailleurs un avis de sagesse du gouvernement parce que nous considérions qu'en effet, c'était une bonne proposition. Sagesse non, non, parce que c'est sage de museler le peuple et la démocratie pour venir dire ensuite combattre les violences que l'on sème Ah Et elle peut être déposée à l'Assemblée nationale et discutée à l'Assemblée nationale dès le début du mois de février. Discutée à l'Assemblée nationale, là là on... on, on... À chaque phrase, on grimpe dans le foutage de gueule. Non mais qu'est-ce qui, dé... qu qui est discuté à l'Assemblée nationale Et À quel moment les choses sont discutées, débattues Si tu suis les débats à l'Assemblée, tu vois très bien qu'il y a une armée de godillots hein, euh, qui sont ultra majoritaires, qui votent comme un seul homme les moindres désirs du roi de Macron. Il n'y a pas de discussion à l'Assemblée nationale. Et vous voyez donc que ça pas les calendes grecques, comme vous dites. C'est prochainement parce que, encore une fois, je suis totalement déterminé à faire en sorte que le dialogue, le débat qui a été proposé par le président de la République puisse avoir lieu dans de bonnes conditions. C'est important. Nous, nous, sommes, nous important. sommes lundi soir. Mais Mais je suis que va-t-il qu aussi... se passer samedi prochain en termes de maintien de l'ordre Y aura-t-il encore et toujours ces images de casseurs, je, je, de pillards et d'incendiaires Pour votre plus grand plaisir, Gilles Boulot, oui, car ces images, vous les adorez et elles vous sont rentables. Et vous savez mieux quiconque parce que c'est vous et vos collègues qui les produisez et les diffusez en boucle. On aurait beau être 3 millions la bouche en cœur dans la rue, que vous iriez foutre le feu à une poubelle pour la filmer en gros plan. Évidemment, ni vous ni moi ne le souhaitons. <rire> Et je pense surtout qu'une immense majorité des Français ne le souhaitent pas. Et j'ai même tendance à penser, monsieur Boulot, qu'un grand nombre de ceux qui euh, revêtent un gilet jaune pour euh, faire état de désaccord sur tel ou tel point ne le souhaitent pas non plus. Et d'ailleurs, j'observe que dans bien des villes de France, les manifestations se sont passées pacifiquement. Mais nous ne pouvons pas accepter, ils ne peuvent pas accepter, que certains profitent de ces manifestations pour euh, déborder, pour casser, pour brûler. Cela, je vous le dis calmement, je vous le dis fermement, cela n'auront jamais le dernier mot dans notre pays. Alors... Il va répéter combien de fois ça en fait hein ah, Je te l'ai dit que ça allait revenir en boucle, j'étais sûr de, de, de ce truc-là. Hein non mais on l'a compris Monsieur le Premier Ministre, hein, qu'il s'agit d'éviter à tout prix l'analyse politique et les réponses politiques, mais donc les événements, la dimension démocratique, etc. Mais là, ça devient grotesque. Je voudrais qu'on parle très concrètement d'épisodes qui ont beaucoup frappé l'esprit des plaisir. Français. Il y a trois épisodes en particulier sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Des épisodes d'extrême violence dont les Français se souviennent. Mais alors, Monsieur Boileau, hein, les Français se souviennent des images qu'on leur donne à voir hein, et à revoir et à revoir. Les images que vous produisez et diffusez en boucle. Hein, et celles qui construisent, du coup, l'opinion publique. Vous le savez, hein, parce que vos patrons, ce sont les huit connards du milliardaire qui ont racheté 80% des médias français. C'est peut-être dans ce but. Je, je propose. Nous sommes le 1er décembre, au pied de l'Arc de Triomphe, un groupe de gilets jaunes s'acharne sur un CRS qui échappe de peu au lynchage. Beaucoup d'entre vous le savent, parce que j'étais en direct live sur la chaîne YouTube à ce moment-là, j'étais là, au pied de l'Arc de Triomphe, ce 1er décembre 2018, au matin. Et ce qui est dramatique, ce qu'on doit euh, ne pas oublier, hein, ce sont des méthodes crapuleuses ordonnées à la police et au CRS de nous avoir nassés, bloqué, gazé sur la place de l'étoile, de nous avoir interdit, empêchés d'en sortir, de rejoindre les Champs-Elysées qui étaient pourtant équipés pour nous contenir. Et tout ça avant même l'heure officielle du début du rassemblement. Il y avait une vraie volonté de créer le chaos. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Autre violence, le même jour toujours à Paris, plusieurs individus Pille et saccage une boutique de luxe, une boutique Chanel, pendant de longues minutes impunément. Et ce même Chanel et autres Louis Vuitton, pour ne citer qu'eux, hein, qui exploitent les travailleurs pauvres en Europe de l'Est et en Asie, qui s'ébattent fiscalement de France pour ne pas payer d'impôts, et qui, par la même occasion, plombent nos services publics, et tout ça impunément. On en parle <rire> Ah bah ben non, hein, évidemment. Et enfin, le 22 décembre, toujours à Paris, trois motards de la police sont obligés de fuir précipitamment alors qu'ils sont poursuivis par des manifestants en furie. Des manifestants en furie. Non, mais c'est un sketch. C'est quoi l'objectif, en fait, là Criminaliser tout un peuple qui se révolte, légitimement, en instrumentalisant des faits isolés et ultra-minoritaires, voire en fabriquant des scoops sensationnels Ah, bah oui, c'est vrai, je suis con, c'est exactement le principe d'un média détenu par des évadés fiscaux. Hein, donc, euh, je suis con. Excusez-moi. On, on poursuit. Monsieur le Premier ministre, que sont devenus les auteurs de, cet acte, de ces actes Est-ce qu'ils sont identifiés jugés et, le cas échéant, incarcérés. Pour certains d'entre eux, oui. Mais combien ben, Je vais vous dire. Au total, il y a eu plus de 1000 condamnations. Condamnations, hein. Alors oui, on l'a vu, monsieur Merci, hein, des centaines de personnes partout en France se faire arrêter et se faire condamner à des peines de prison parfois fermes, en comparaison immédiate, sans enquête, ni preuve, ni possibilité de se défendre. J'ai envie de te dire, c'est logique. Quand on met dans la Constitution hein, euh, les mesures de l'état d'urgence, tout est possible. Merci. Il y a eu environ 5600 gardes à vue depuis le début des événements, plus de 1000 condamnations. Vous avez évoqué le cas de ces trois policiers qui avaient été pris à partie au coin de l'avenue Georges V et des champs Élysées le 22 décembre. Oh bah dis donc, merci qui Merci Boileau et TF1 dis donc À croire qu'ils ont monté eux-mêmes leur euh, entretien écrit à l'avance, enfin pour servir la soupe du gouvernement, c'est... Un des auteurs de ces faits a été identifié. Il a été interpellé le 31 décembre, il est aujourd'hui en détention euh, provisoire. De la même façon, les euh, auteurs des dégradations scandaleuses qui sont intervenues euh, dans l'arc de triomphe le 1er décembre. Là aussi, à ce moment-là, j'y étais. Précisément à côté au pied de l'arc de triomphe. Et j'y ai vu les CRS reculer devant rien, laisser champ libre à qui voudra bien occuper l'espace. Et même, je me souviens très bien, voir une personne, je ne sais plus si la personne portait ou pas un gilet jaune, je ne crois pas, mais je me souviens plus, peut-être que sur les lives sur ma chaîne, on peut voir ce moment-là, une personne toute seule. Un homme avec ses mains nues, poussé comme pour provoquer les, euh, les barrières de sécurité sous l'Arc de Triomphe et pénétré euh, sans rencontrer aucune force d'opposition de la part des policiers. Tout ceci est un sketch. 13 personnes ont été identifiées et interpellées. Il y a deux détentions provisoires. Ils seront jugés. Ils ont été mis en examen. Donc, encore une fois, oui. ça n... non, la réponse n'est jamais le, immédiate. Le 5 décembre, après la réponse, bien, vous disiez « je serai, à titre personnel, moi, Edouard Philippe ». Intraitable. Eh ben, Il y a 3% des personnes non, non, qui ont été non, interpellées non. qui sont aujourd'hui en du, prison. Pas du tout, 153 monsieur individus, monsieur très boulot. précisément. Euh, C'est quoi cette remarque là Faudrait emprisonner toutes les personnes interpellées ou mises en garde à vue Non, parce qu'avec la facilité avec laquelle aujourd'hui on interpelle, on arrête des gens, des manifestants à l'appel par milliers, faudrait en construire à gogo des prisons. Hein hein Ferme ta bouche, boulot. Les du ministère Boulot. de l'Intérieur. Monsieur Boulot, 5600 gardes à vue. 153 en mandat un de dépôt. Non, mais il insiste Non, mais ferme-la, Boulot, ferme-la 153 mandats de dépôt, un millier de condamnations. Je préférerais oui. que les condamnations soient peut-être encore plus larges. Enfin, c'est la justice qui les Est-ce qu'on a entendu la même chose On va. On, on... Je, préférais, oui. je préférais que les condamnations. Soit peut-être encore plus large. Eh ben oui, le gars, Premier ministre, dit en direct sur TF1 qu'il aimerait que les condamnations soient plus larges. Donc plus nombreuses, plus sévères, on comprendra ce qu'on voudra. Au calme, il dit ça au calme. Ce qui revient à envoyer un message clair aux juges, aux policiers, à, toute, à la justice, et ça passe crème. Je, je, je, je, franchement, honnêtement, je suis scandalisé. C'est grave! Les syndicats et de police disent qu'il y a que un problème d'application de la loi. à chaque fois, le mandat de dépôt n'est pas, des pas juges. appliqué. Alors, euh, vous n'êtes pas là pour commenter les décisions des juges, mais vous venez de le faire. Hein. Il y a à peu près trois secondes. Euh, vous voulez qu'on revoie le passage Non, je crois. Vous voulez de le faire. Vous voulez de le faire. Et il y a des peines aménagées, non, disent je, les syndicats je, de police. Vous êtes d'accord ou pas Je ne suis pas là pour... Porter un jugement, si j'ose dire, sur les décisions qui sont prises par les magistrats. Ça n'est pas le sens de nos institutions et je ne m'y risquerai pas. Ah, oh mais ils sont capables de tout, hein. Le mec fait, le mec dit quelque chose qui ensuite dit ne pas avoir dit. Mais, mais ça te bat des records. Non, mais c'est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du, du truc, la gravité de la chose. Je le répète, hein, c'est ce qu'il vient de dire il y a 15 secondes. Réécoutons. Je préférais, je préférais. Que les condamnations soient peut-être encore plus larges. Vous êtes d'accord ou pas Je ne suis pas là Vous pour, pas pas là pour euh, porter un jugement, si j'ose dire, sur les décisions qui sont prises par les magistrats. Ça n'est pas le sens de nos institutions et je ne m'y risquerai pas. Et dans la même logique le mec, il, il parle pour lui, pour tout, tout son gouvernement. Il dit que ce n'est pas le rôle d'aller dire à la justice de quoi faire et que c'est pas le rôle, le sens de la, des institutions et qu'il ne va pas s'y risquer. Et pourtant, le 2 décembre, qui est allé voir les juges au tribunal de Paris pour leur dire d'être sévères et exemplaires quant aux, suite aux violences du 1er décembre à Paris Eh la ministre de la Justice. Sous Macron, c'est très simple, au chiotte la séparation des pouvoirs. Le message est clair et grave. Ce que je sais... C'est que j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, de faire en sorte que de façon systématique, dès que l'on constate des actes délictueux, dès qu'on peut le faire, on procède aux interpellations. Parce qu'encore une fois, c'est la réponse de la loi, elle doit prévaloir et nous ne pouvons pas accepter, enfin personne ne peut accepter. Un oh ben peuple là qui s'énerve dis donc, enfin qui singe l'énervement, hein, parce que le moment est grave. Ah oui, il faut paraître... L'idée que de façon totalement, euh, en toute impunité, des gens disent, bah, on n'est pas d'accord, donc on va casser. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ceux qui cassent, ils ne se posent même pas de la question de savoir s'ils sont d'accord ou pas. Ben voilà, on attend 8 minutes 25 quand même, hein. il a mis, euh, voilà, c'est à la fin comme ça, après toute cette... Le mépris arrive. Ah bah ben c'est normal, la Macronie, ça va avec le mépris, hein, tu vois. En même temps, l'élève a un maître, euh, tu vois, qui, qui bat des records. Souviens-toi. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et sur la santé c'est pareil. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. La pour meilleure façon de se payer tout. un cossard c'est de travailler. Le Gaulois, réfractaire au changement. <rire> mais le cossard cossard pêche peu, il, pêche il peu. amène il du Comoréen. Au lieu de... le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ah oui oui mais. Une gare... C'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Non, non, non, non. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi même. Je traverse la rue, ils en trouvent, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher et en plus ce qui est drôle hein, parce qu'en plus d'être grave c'est drôle c'est que euh, le premier ministre là se contredit parce que il parle ici depuis le début en boucle euh, de, de ceux qui remettent en cause le système le, les institutions etc l'état la légitimité etc. donc sous-entendu des gens politisés qui veulent renverser le système pour en instaurer un autre etc et, et en même temps il parle de ces gens comme des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là c'est méprisant et c'est cocasse, tu vois, ça se contredit, c'est… Bon, continuons. Ils viennent pour casser, parfois ils viennent pour piller, parfois ils viennent aussi, et disons-le clairement, euh, monsieur Boulot, pour remettre en cause les institutions. Eh ben voilà, il a fallu que quelques secondes pour qu'il leur remette une couche sur sa remise en cause des institutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lui expliquer je pose la question comme ça, hein. euh, qu'avant de se placer comme défenseur de la république, de la démocratie et autres euh, institutions, il faudrait peut-être respecter les principes, hein c'est-à-dire arrêter d'utiliser les institutions la démocratie et la république pour dominer, exploiter le peuple afin de servir les intérêts des puissants. Est-ce que je propose hein Parce que si on a coupé la tête du roi il y a un petit moment déjà, euh, pour créer la république, c'est exactement pour un projet contraire hein, à la monarchie. C'est-à-dire que, avec la, la. Et là, la Ve République, c'est pas ça. Hein non, là, je crois qu'on en arrive au bout de quelque chose. Hein il va falloir tourner la page. Parce que, dans l'expression des Gilets jaunes, au début, il y avait des demandes relatives au pouvoir d'achat. Il y avait des demandes relatives à la prise en considération de Françaises et de Français qui se sentaient, qui s'affirmaient, euh, oubliés, inconnus, méconnus. Attention, attention, je le sens. Voilà le moment tant attendu de l'amalgame. Hein, adoré, je, je, je le sens, il va venir, il va venir. Il est en train de fondre, dans son discours là, les gilets jaunes, donc l'immense partie de la population française, hein, tu vois, dans vu les sondages, dans une extrême minorité de casseurs euh, et créant ainsi la confusion. Non mais, les revendications des gilets jaunes n'ont pas disparu. Au contraire, elles se sont cristallisées autour de la revendication principale qui est celle du RIC, du euh, référendum d'initiative citoyenne. Donc, euh, ça s'est plus que politisé, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'abouti. Et, on comprend donc parfaitement pourquoi le gouvernement, aujourd'hui, est, est sourd, doit être sourd et souhaite occulter cela. Parce que ça va à l'encontre même de leurs intérêts de cette caste ultra dorée. Tu vois, ce, ce n'est pas possible. Et donc, préfère plutôt noyer le poisson aujourd'hui dans la violence qui l'orchestre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est logique. Mais c'est dégueulasse. Nous avons répondu avec des mesures d'urgence en matière économique et en matière de pouvoir d'achat. On peut dire, elles sont massives. Plus de 10 milliards d'euros. Reprenons calmement. Donc, on demande plus de euh, justice sociale, plus d'écologie, plus de démocratie, plus de transparence, hein. et le monsieur, il nous parle calmement encore et toujours d'argent et de consommation. Plus drôle encore, hein, il qualifie de massif le fait d'avoir débloqué 10 milliards d'euros pour répondre aux revendications de tout un pays. Alors que dans le même temps... Hein, en même temps, souviens-toi la petite phrase fétiche de Macron, euh, il laisse s'évader une poignée d'ultra-riches fiscalement qui nous coûte 80 milliards Obama par an. 80 milliards d'euros, donc 8 fois plus, fruit, les milliards hein, là, fruit du travail, du labeur des travailleurs, des français, hein, pas des évadés fiscaux, bref, des bandits. Sans compter les autres milliards d'euros de cadeaux fiscaux faits aussi aux ultra-riches à travers par exemple la suppression de l'impôt sur la fortune, des milliards aussi, le CICE, le Crédit d'impôt à la compétitivité des entreprises qui nous coûte des dizaines de milliards d'euros par an depuis des années alors que plus de 9 millions de français encore aujourd'hui vivent, survivent sous le seuil de pauvreté. Ils nous prennent pour des cons et ils disent souhaiter l'apaisement général. C'est surréaliste, c'est surréaliste. Nous avons répondu aux questions de prise en considération par justement la proposition faite à tous les Français, où qu'ils soient sur le territoire national, de participer à un débat sur des sujets qui les concernent. Ah, euh, on va se calmer tout de suite parce qu'on l'a vu, hein, le début de la consultation nationale, euh, le jeu, le, la gueule du dialogue, on l'a vu. Hein. C'est dès le départ biaisé pour mieux nous la foutre à l'envers, hein, on le sait. Et d'ailleurs, c'était le sujet de ma première vidéo de l'année, que je t'encourage à voir, hein, elle est publiée il y a quelques jours, sur ma chaîne si tu ne l'as pas encore vue. Pour que nous puissions en tirer les conséquences. Mais ceux qui veulent, au-delà, remettre en cause nos institutions, ceux qui disent 10 000 personnes, 50 000, quand même 100 000 personnes dans la rue suffisent à faire en sorte de destituer le président de la République, à faire en sorte d'invalider les résultats des élections. Ceux-là, ils s'inscrivent directement contre nos institutions. Et cela, je vous le dis, Monsieur Boulot, ceux-là n'auront jamais raison dans notre pays. Et pourtant, mon cher Edouard, c'est tout le sujet avec le référendum d'initiative citoyenne, nous allons pouvoir décider ensemble démocratiquement la révocation éventuelle d'un élu dès lors qu'il viendra trahir ses engagements qu'ils auront au préalable fait élire. Ce sera juste, tout comme le fait de pouvoir écrire la loi, de pouvoir la modifier ainsi que la constitution, simplement en réunissant un nombre suffisant, défini en amont dans la loi, de signatures de citoyens. D'autres pays le font depuis des lustres, comme par exemple notre voisin, la Suisse, et on ne peut qu'observer qu'il y règne un climat social bien plus apaisé que chez nous. Merci Edouard Philippe, merci Monsieur le Premier Ministre d'avoir répondu merci à, à nos questions. Merci, je ne suis pas sûr, hein. on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là. Hein. <rire> Ce qu'on doit retenir, je pense, de ces moins de 10 minutes d'intervention du Premier Ministre Edouard Philippe sur TF1, peut être résumé par ces quelques lignes de Noam Chomsky. Créer des problèmes puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Et ainsi museler l'opposition politique. Et sinon, il y a aussi Maria Gadvenal qui a su très bien résumer le projet. Allez, tous ensemble, en cachant les gauchos, en cachant les gauchos, en cachant les gauchos.